Tu m'as tué. Tu as tué des non-coupables Pour prendre le pouvoir Tu as causé un machin J'ai lancé une révolution Tu as trahi la loi